Mes très chers baladonautes, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Je vais vous conter une histoire vraie, tirée des analyses judiciaires, mais au lieu de me concentrer seulement sur l'histoire telle que la justice l'a retenue, je conclurai par une interprétation personnelle ce que je pense être la vérité, ce qui s'est réellement passé et que la justice n'a malheureusement ou heureusement pas pu considérer. En premier lieu, je dois vous avertir que, si l'histoire est vraie, l'interprétation finale est purement personnelle et n'engage que votre hôte. L'exercice, purement intellectuel, n'a pas pour vocation de vilipender, dénoncer ou clouer au pilori, mais simplement de divertir en apportant un autre point de vue, d'autres hypothèses ou perspectives fondées toutefois sur les éléments de l'enquête. Il ne s'agit pas non plus d'un exercice régulier, qui ne remplace en rien un vrai procès, avec de vraies preuves. L'objectif n'est toutefois pas de condamner, mais de montrer, preuves à l'appui, que la vérité découle de l'interprétation des mêmes événements factuels, toutes les différences, tous les désaccords reposant sur ce qu'on voit, et ce qu'on ne voit pas. En second lieu, je dois préciser que cette chronique sera entièrement en format audio afin que vous puissiez suivre cette histoire tout en vaquant à vos occupations quotidiennes. Aujourd'hui, nous appellerons cette histoire... L'Affaire du serial Pousseur Lille, le 23 septembre 2011 Lloyd Andrieux, étudiant en communication de 19 ans, sort avec des amis. Mais comme il accourt le lendemain, il a toutefois prévu de ne pas fêter trop tardivement. La soirée dure donc jusqu'à minuit. C'est là qu'il quitte ses amis et rentre chez lui. On ne le reverra jamais vivant. Au moment de sa disparition, son téléphone est toutefois utilisé par un inconnu pour appeler un de ses amis et lui signaler que Lloyd n'est pas bien. L'ami suggère d'appeler les pompiers. Mais aucun appel au secours n'est passé à ce moment-là. On retrouvera le corps de Lloyd quatre jours plus tard, flottant dans la Deule, le canal qui fait le tour de la ville. Il ne se passe rien durant un an. En septembre 2012, toutefois, la police convoque la mère de Lloyd pour lui signaler que le téléphone a fonctionné au mois de mars de la même année, sans toutefois trouver qu'il l'a utilisé. Selon la reconstitution des événements, Lloyd est sorti avec ses amis pour prendre quelques verres il aurait aussi dansé, chose qu'il faisait très rarement, et il était ivre. Certains témoins l'ont vu au bord de la deule, d'autres en train de dormir dans la rue, puis plus rien. L'autopsie révèle quelque chose d'intéressant. Il n'y avait pas d'eau dans les poumons. Les enquêteurs parle de noyade blanche. La noyade blanche se produit lorsque le corps réagit brutalement à une différence de température, provoquant la perte de conscience et la mort avant que l'eau n'entre dans les poumons. Mais au mois de septembre, les températures ne sont pas encore assez fraîches. Il était donc probablement mort avant de toucher l'eau. Bordeaux, le 3 mars 2012. Vincent Zeka, 19 ans, étudiant en droit, travaille à mi-temps pour financer ses études. Ce soir-là, il dîne avec des collègues de travail. Il disparaîtra sur le chemin qui le mène du restaurant à son appartement et sera repêché 23 jours plus tard dans la Garonne. La brigade criminelle a enquêté et déterminé en l'absence d'autres preuves qu'il s'agit d'un banal accident. Vincent était ivre, il a basculé et s'est noyé. Sauf que, le soir de la disparition de Vincent, on lui a volé sa carte bleue. Il s'est donc passé autre chose. Ses parents, Sylvie et Laurent, ne pouvant pas se satisfaire des résultats de l'enquête, décident de prendre les choses en main en enquêtant eux-mêmes par leurs propres moyens. Si c'est un accident, on doit le prouver et non le déduire par l'absence de toute autre preuve. Il y a donc des choses à chercher de ce côté-là. De plus, Vincent n'était pas un buveur. Qu'il se soit retrouvé dans les rues, alcoolisé, aéré sans but, ne correspond en rien à leur fils. Seulement, Sylvie, la mère de Vincent, est inspecteur de police. Alors elle va utiliser ses compétences pour déterminer ce qui est réellement arrivé à son fils. Elle commence par demander à visionner les vidéosurveillances. Les autorités lui concèdent un seul et unique visionnage. C'est peu, mais cependant suffisant pour reconstituer le parcours de son fils. De 21h30 à 1h15 du matin, Vincent est au restaurant avec ses collègues. Il s'ennuie et envoie des SMS à sa petite amie. À 1h15 enfin, il quitte tous les lieux et se dirige vers un parking souterrain. Par politesse, Vincent décide de les raccompagner jusqu'à leur véhicule avant de rentrer chez lui. Dans ce parking, Vincent s'éloigne de son groupe d'amis pour demander une cigarette à deux ou trois jeunes présents pas loin. Et il reste à discuter avec eux, un peu trop longtemps, tant et si bien que ses collègues décident de le laisser là et s'en vont. Il sort enfin du parking vers 1h45 et aborde un autre groupe de jeunes. Il discute un peu avec eux puis se met à déambuler dans les rues. Mais, curieusement, il part dans la direction opposée à son appartement. Il marche seul, sans témoin, sans personne, comme un bateau dérive, sans but et sans mobile. Sa démarche fait raide. Il finit par tomber sur un bar-restaurant. Il demande à nouveau une cigarette à des clients. Il fait même tomber son briquet qu'il ramasse péniblement. Puis il finit par reprendre son chemin, le bon cette fois-ci, orienté par une personne qui se trouvait là. Vers 2h20 du matin, alors qu'il marche dans les rues mal éclairées, il semble être suivi par un homme. Vincent arrive enfin sur la rue qui le mène à son appartement. Il n'est plus qu'à quelques minutes à pied. Mais non, il décide d'aller dans une autre direction. Il tourne dans une rue à sa gauche. L'homme qui le suivait aussi. Et on perd la trace du jeune homme durant 45 minutes. Durant ce laps de temps, à 2h48 précisément, quelqu'un effectuera un retrait d'argent à un distributeur avec la carte bleue du jeune homme. Vers 3h15 du matin, Vincent se retrouve au pied d'un immeuble et s'endort. Un couple le découvre et répond même à son téléphone. La petite amie du jeune homme s'inquiète et ne cesse de l'appeler. La dame qui décroche signale alors que le jeune homme est affalé en bas de chez elle et qu'il faudrait le prendre en charge. Après un second appel, quelques minutes plus tard, la dame demande l'adresse du jeune homme pour le ramener chez lui. Lorsque la petite amie donne l'adresse, la femme déclare que Vincent ne se dirige pas du tout dans cette direction. Puis elle raccroche. Selon le couple qui sera interrogé plus tard, ils n'ont pas pu ramener Vincent chez lui parce que ce dernier s'est enfui en courant et qu'ils n'ont pas pu le rattraper. On retrouve sa trace vers 3h40, alors qu'il paraît toujours aussi désorienté et qu'il se dirige vers les quais de Bordeaux. Arrivé là, il s'allonge dans un coin pour se reposer. Il semble mal en point car il est plié en deux comme s'il avait mal au ventre. Un couple passe par là et le voit. Le réveille, constate qu'il est sous. Il vomit même devant eux. Et ils finissent, eux aussi, par le laisser et continuer leur route, non sans avoir filmé la scène auparavant. À 4h50, il continue de déambuler, seul, dans les rues, toujours plié en deux. Il arrive sur la place de la Bourse, située à 50 mètres de la Garonne. Il enlève son blouson et l'accroche à un poteau. Dans ce blouson, son téléphone et ses papiers. Nous sommes en mars, il fait très frais, à peine 4 degrés. Tous les témoins donnent un témoignage concordant. À 5h30 du matin, Vincent n'est plus sur cette place, car personne ne l'a aperçu. Est-il monté en voiture A-t-il continué à pied Personne ne le sait. Personne n'a rien vu. Personne ne le reverra jamais. Jusqu'au 27 mars. Le corps de Vincent est retrouvé dans le port de Bordeaux. Dans ces deux affaires, distantes de plusieurs centaines de kilomètres, il y a cependant des similitudes. Des étudiants, des garçons, disparus après une soirée avec des amis, retrouvés dans l'eau. La mort qui survient juste après un vol de carte bleue ou de téléphone. Et ils ne sont pas les seuls. Du côté de Vannes, Caen, Le Havre et Calais en 2009. Puis à l'est, Metz, Strasbourg, Bavan en 2010. Puis en 2011, six étudiants à Lille. C'est là que l'hypothèse du serial pousseur apparaît. Puis toujours en 2011, à Nantes, avec deux étudiants disparus à une journée d'intervalle. Puis Toulouse et Latte, puis à Bordeaux en 2012. En moins d'un an, six étudiants ont été retrouvés noyés dans la Garonne. Toutes ces coïncidences, ça commence à faire beaucoup, beaucoup trop. À tel point que l'hypothèse d'un tueur en série devient de plus en plus crédible. Paradoxalement, pour les autorités, la thèse de l'accident prévaut rapidement. Alors une fois, accident. Deux fois, coïncidence. Trois fois, quand même, ça fait beaucoup. Ce ne sont plus des accidents, c'est trop récurrent. Tous des étudiants, tous des hommes, tous après une soirée avec des amis alors qu'ils rentraient chez eux. Tous dans des circonstances similaires. Bien entendu, la justice enquête, mais elle ne trouve rien d'anormal. Pour les autorités, toutes ces affaires sont simples. Il s'agit de jeunes qui sont tombés dans l'eau suite à une forte alcoolisation. Ainsi, perdant tout repère, ils se seraient perdus, puis toujours dans un état de semi-inconscience, ils se seraient trop approchés du bord et tombés à l'eau. Les noyades sont purement et simplement accidentelles. Il n'y a pas matière à débat. Cependant, la justice semble réticente à transmettre les informations et les dossiers aux familles et aux proches, comme si elle cherchait à cacher quelque chose. Les familles n'ont même pas accès aux rapports d'autopsie. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le système judiciaire. Pourtant, malgré toutes ces coïncidences troublantes, il ne s'agit officiellement que d'accidents. Et les autorités vont classer les affaires une à une, sans avertir les parents. La conséquence est prévisible. Deux blocs vont s'affronter. D'un côté, des autorités qui ne voient que des accidents liés à l'alcool. De l'autre, les familles qui veulent qu'on leur livre des réponses, et un responsable. Si la position des autorités est simple, même simpliste, du côté des familles, les éléments de preuve ne manquent pas. Tout d'abord, les similitudes entre les victimes, tous de jeunes hommes, on le sait, les tueurs séquentiels choisissent généralement des victimes selon des caractéristiques qu'on retrouve d'une fois à l'autre. Puis le mode opératoire, qui est aussi la signature. Notamment les vols commis sur certaines victimes, peu de temps avant leur mort. Et la noyade, point commun entre toutes les victimes. Puis les vidéosurveillance qui montrent un Vincent Zeka très raide, désorienté. Serait-il possible que les victimes se soient laissées dépouiller, embarquées dans les rues de la ville, poussées dans l'eau sans rien dire Étaient-elles sous l'emprise d'une drogue de soumission Pourquoi pas Rien dans l'attitude de Vincent, ou des témoignages à propos de Lloyd, ne ressemble à l'ivresse, mais plutôt à une drogue. Oui pour les parents et certains spécialistes, ça ne fait aucun doute. Vincent a été drogué. Le GHB, la drogue du viol, est très probablement celle qui a été utilisée. Ce qui pourrait expliquer comment les victimes ont été manipulées, guidées sans résistance, jusqu'à leur mort certaine. Le mode opératoire se dessine de plus en plus. Alors, accident, tueur en série, crime parfait. Des questions qui n'ont, heureusement, pas empêché la justice de faire son travail et de rendre une réponse. Ainsi, malgré toutes les zones d'ombre, la justice a tranché. Et les éléments apportés par les familles semblent suffisamment solides pour mettre en doute les résultats des enquêtes. Pourtant, il y a des petits détails qui m'interpellent. Comme j'ai dit en introduction, il y a ce qu'on voit et aussi ce qu'on ne voit pas. S'il y a la plupart des éléments qui vont dans le sens d'un tueur en série, il manque également des éléments, ou plutôt des non-éléments. Si nous partons du principe que le tueur en série, le serial-pousseur, existe, alors il est à l'origine d'une vingtaine de crimes. Mais... Sur ces 20 crimes, il a suivi ses victimes durant des heures, en évitant les témoins et toutes les caméras de surveillance. Il a réussi 20 crimes et il n'en a jamais manqué aucun. Pas une seule tentative avortée ou échouée. Pas une seule victime qui aurait réussi à s'échapper de justesse. Pas un seul témoin. il aurait attendu tranquillement que ces jeunes hommes se réveillent de leur léthargie, se dirigent par eux-mêmes sur les bords d'un fleuve afin de les pousser. Alors oui, il y a bien un tueur en série, un agent de l'ombre, invisible, toujours présent, qui se délecte de briser des vies en poussant, au sens littéral comme figuratif, les individus au pire. Un tueur implacable qui, lui, ne commet jamais aucune erreur. Voilà ce qui s'est passé. L'alcool. Ce poison, probablement, le plus grand tueur en série dans nos contrées non seulement par les maladies qu'il peut engendrer, mais aussi par les accidents qu'il peut causer. Et s'il est dangereux, c'est parce que nous sous-estimons très souvent, trop souvent, ses effets et ses conséquences. Lorsque Vincent Zeka est au restaurant, il est dans la pire des situations. Il est dans un lieu convivial, avec des amis, dans un pays où la consommation d'alcool est tolérée parce que culturelle. Les psychologues savent bien que, lorsque nous sommes en groupe, nous sommes plus influençables. Nous nous laissons influencer par le plus grand nombre, et Vincent, au restaurant avec des amis, s'est laissé entraîner. Tous sont témoins, et les caméras ne mentent pas. Il était ivre en sortant du restaurant. Sauf que Vincent, de l'aveu de ses parents, n'était qu'un buveur occasionnel. Ce qui est une bonne chose, mais dans certaines circonstances, peut aggraver la situation. Lorsqu'il sort du restaurant, il est ivre, mais encore suffisamment maître de lui pour se rendre compte qu'il n'est pas dans son état normal. Un peu désinhibé, il discute avec des jeunes autour d'une cigarette. Ses amis l'abandonnent parce qu'ils traînassent. Il décide donc de rentrer à pied. Un peu désorienté, il se trompe de chemin. Il n'est pas anormal de se tromper de chemin quand on est désorienté, ça peut arriver à n'importe qui. Essayez donc de retrouver votre chemin lorsqu'il a neigé, par exemple. Il est donc dans la rue, faisant tous ses efforts pour retrouver la bonne direction. Mais l'ivresse complique les choses d'autant plus. En plus de la désorientation, il y a une perte d'équilibre. Et comme il n'est pas habitué à sentir le sol se dérouber sous ses pieds et qu'il a encore assez de conscience et de maîtrise de lui, il tente de résister. Ceux qui sont hypoglycémiques connaissent bien cet état. Lorsque vous manquez d'énergie et que votre cerveau commence à ralentir, la marche, qui est normalement un automatisme, devient un processus conscient car le sol se dérobe et que vous faites tout pour marcher droit et votre démarche se dit c'est la condition pour garder la ligne droite et ne pas tituber pour tomber et pour l'alcool c'est exactement la même chose notamment ceux qui ne sont pas habitués et qui ont encore assez de conscience ils tentent de garder le cap Voici donc Vincent, dans les rues de Bordeaux, sur le chemin du retour, concentré à la fois sur la direction et le cap à tenir. Et il se passe alors un événement, le plus malencontreux, qui va conditionner tout le reste de son aventure. Il a été repéré par un brigand. Et Vincent l'a bien senti, ironie du sort il tente même de lui échapper alors qu'il est presque chez lui. En France, en 2012, il y a 320 000 vols ou tentatives de vol avec violence ou menace. C'est malheureusement très répandu. La nuit, les rues ne sont pas toujours sûres. Il se trouve que la carte bleue de Vincent Zeka a été utilisée autant que possible jusqu'à être refusée. C'est alors qu'au même endroit, au même moment, une autre carte bleue volée a été utilisée pour le même montant. Carte volée quelque temps auparavant. Le propriétaire de la carte s'est même retrouvé à l'hôpital suite à cette agression. Et pour toute une série de vols avec agression, le même mode opératoire, les mêmes victimes, des individus alcoolisés qui déambulent la nuit, dans les rues. Les auteurs de ces vols seront identifiés plus tard. Un individu seul alcoolisé, perdu dans les rues en pleine nuit, la proie idéale. Son agresseur l'a suivi et, à un moment donné, dans une rue calme, à l'abri des regards, a attaqué Vincent pour lui voler sa carte bleue et lui extorquer le code associé. Le jeune homme est donc là, dans la rue, Alcoolisé, dépouillé, agressé, choqué, le corps chargé d'adrénaline, les membres tremblants, en pleine nuit, désorienté. Puis le taux d'adrénaline chute. Toute l'énergie qu'il avait mise dans sa défense l'a épuisé et il s'endort au pied d'un immeuble, avant d'être réveillé un peu plus tard par un couple qui rentre chez lui. Là, réveillé en sursaut, encore sous le choc de l'agression, il craint à nouveau pour sa vie et s'enfuit le plus rapidement possible, s'éloignant de personnes qui voulaient pourtant le ramener chez lui sain et sauf. Et en s'enfuyant, il se perd encore. Il erre dans les rues. Et arrive la seconde vague de problèmes. Lorsque nous absorbons un produit inhabituel, le corps le considère par défaut comme un ennemi et doit tout faire pour s'en débarrasser. Il doit donc vider le contenu de tout ce qui se trouve dans l'estomac. Et là, les crampes apparaissent, probablement augmentées par les coups qu'il a reçus lors de son agression. Son corps contracte progressivement son estomac pour tout expurger. Vomir n'est pas agréable, surtout la phase de contraction. Pour lutter, il faut se détendre. Il s'allonge, Cherche à dormir un peu car il est épuisé. Il est trouvé par un autre couple qui s'inquiète. Il vomit. Malgré l'aide apportée, il la refuse. Contrairement à ce qui a été dit, les photographies du couple prises à ce moment-là ne montrent pas des personnes abandonnant Vincent à son triste sort, mais un jeune homme s'écartant d'elle dans un réflexe de protection. À ce moment précis, tout joue contre lui. Vincent a 19 ans. Il est adulte, il est un garçon. Il est censé savoir se débrouiller et se défendre seul, comme un grand. Pour peu que ses parents lui aient inculqué la bonne habitude de ne pas parler aux inconnus, et son premier réflexe sera de s'éloigner plutôt que de demander de l'aide. Ajoutez à cela son agression, sa fatigue, son estomac qui le fait souffrir, il se sent affaibli, fragile. Apeuré, il s'enfuit parce que sa vie est menacée. C'est un réflexe naturel. Il doit trouver un coin isolé, à l'écart, le temps que les choses s'améliorent. Et arrive la seconde phase de l'intoxication. Une intoxication pouvant être bactérienne, le corps se défend en augmentant sa température et pour l'alcool, il va tenter la même manœuvre. Si au départ, on ressent un froid intense pour nous inciter à nous couvrir, lorsque notre situation s'améliore, l'excès de chaleur se fait sentir. Et le corps tente de dégager d'autant plus de chaleur que l'alcool dilate les vaisseaux sanguins et augmente ainsi la dissipation thermique. Oui, l'alcool ne réchauffe pas. Il cherche donc à compenser. Il est 4 heures du matin, le pic d'alcoolémie est passé et la situation est Revient progressivement à la normale. Sa situation s'améliore et Vincent subit ce contre-coup. Il a brusquement très chaud, il transpire, il étouffe même. Alors, il doit enlever sa veste pour profiter au mieux de la fraîcheur. Il n'a pas l'intention de la laisser là, il n'a pas l'intention de bouger, mais, rapidement, se dévêtir n'est pas suffisant. Il a toujours la nausée, il a toujours chaud. Il a besoin de respirer l'air frais et de marcher. Ça lui fait du bien. Alors il marche, oubliant sa veste. Il marche et recherche la fraîcheur. Et il se trouve que de l'autre côté de la place, à moins de 50 mètres, il y a la Garonne, c'est un fleuve, et la particularité d'un fleuve est à la fois de contenir de l'eau, dont l'évaporation apporte un peu de fraîcheur, et aussi d'être un couloir débarrassé d'obstacles. Il y a donc des courants d'air, c'est exactement ce qu'il lui faut. Vincent traverse la place, atteint les bords de la Garonne pour profiter au mieux de la fraîcheur et, d'une façon ou d'une autre, bascule et tombe. « Ok, me direz-vous. Pourquoi pas ?»« Et le GHB ?» aurait-il pu être drogué par du GHB Il se trouve que les scientifiques se sont posés la même question. Ils ont donc pris des témoignages, des prélèvements de sang pour les analyser, et ils ont comparé les résultats. Avant toute chose, il faut savoir que le GHB a les effets suivants. Somnolence, vertige, Problèmes de vision, sentiment de détente, sensualité accrue, désinhibition, perte de mémoire, transpiration, ralentissement du rythme cardiaque, nausée et vomissement, perte de conscience. La plupart de ces symptômes, vous les retrouvez dans l'alcool. Et il se trouve que c'est exactement ce qu'ont démontré les études. Dans la très grande majorité des cas, la drogue du viol n'était simplement que de l'alcool. Le GHB est, au maximum, au très grand maximum, utilisé dans 2% des cas. Dans le langage scientifique, c'est une légende urbaine. Dans une culture où l'alcool disponible facilement est bon marché, et à les mêmes effets, il est effectivement peu probable que l'on utilise un produit illégal qu'il faut acheter et glisser dans un verre sans être aperçu. Pourquoi se compliquer la vie lorsqu'il suffit juste de faire boire la personne Mais imaginons, dans le cas de Vincent, pourrait-ce être une intoxication au GHB À quel moment il n'a pas bu dans les rues. Il aurait fallu qu'on le drogue au restaurant, puis qu'on le suive. Il aurait fallu aussi qu'on l'influence. À quel moment À part la personne qui l'a suivi pour lui voler sa carte de crédit, et dont on connaît le mode opératoire, personne ne s'est approché de lui suffisamment longtemps pour le guider jusqu'au fleuve et le pousser. En revanche, dans un pays où l'alcool fait partie de la culture, il suffit juste d'attendre à la sortie des bars et des restaurants pour tomber sur une personne en état d'ébriété, fragile et désorientée, pour la détrousser. Il suffit juste d'attendre qu'elle s'endorme dans un coin pour lui faire les poches. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de GHB. Un mois plus tôt, un autre étudiant a disparu à la sortie d'une boîte de nuit, avant d'être retrouvé, lui aussi, dans la Garonne. Et puis un autre, fin mars, un jeune homme qui fêtait son premier emploi. On retrouve même sa voiture garée à la place habituelle, ce qui prouve qu'il n'a pas conduit. Des témoins l'ont croisé sur le pont de pierre, non loin de la place de la Bourse, chemin qu'il empruntait pour rentrer chez lui. Il disparaît, lui aussi, avant d'être retrouvé dans la Garonne, le 9 mai 2012. Ça pourrait tomber sur n'importe qui, des hommes comme des femmes. Sauf qu'il se trouve que nous ne sommes pas tous égaux devant la prise de risque. Les hommes prennent plus de risques que les femmes. Cette prise de risque implique des comportements à risque. Rouler plus vite, fumer plus et boire plus. Le résultat Une espérance de vie plus courte, en partie pour ces raisons-là. Ce n'est pas un hasard si les Darwin Awards sont attribués majoritairement à des hommes, sous l'empire de l'alcool dans la plupart des cas. Et cette triste réalité donne une surreprésentation des hommes dans des accidents idiots, dont certains les mènent à la mort. Ce qui explique pourquoi la totalité de ces victimes sont des hommes. Et dans des villes étudiantes, vous avez une très grande probabilité de rencontrer des jeunes probablement plus qu'ailleurs. Donc la probabilité des hommes jeunes, sous l'empire de l'alcool, est d'autant plus grande. Ok, me direz-vous, mais Lloyd a été retrouvé noyé dans un canal, sans eau dans les poumons. C'est pas un signe, ça Lorsqu'on parle de noyade, il faut préciser qu'il n'y a pas qu'un seul type de noyade. Dans 10 à 20% des cas, il y a ce qu'on appelle la noyade sèche. Il s'agit d'une noyade sans eau dans les poumons, du fait d'un spasme du larynx qui se ferme pour éviter à l'eau d'y pénétrer. C'est un réflexe. Cette noyade est à distinguer de la noyade blanche qui doit son nom au fait que la mort ne survient pas par asphyxie, mais parce que la victime était déjà décédée avant d'avoir eu le temps de se noyer. Elle n'a donc pas le temps de suffoquer. Donc non, ce n'est pas si anormal que cela. Nous partons simplement avec l'idée fausse qu'une noyade implique obligatoirement de l'eau dans les poumons. Et lorsqu'il n'y en a pas, ça nous paraît suspect. Et pour les séries de victimes, ce n'est tout de même pas un hasard. Là encore, nous avons une mauvaise représentation du hasard. Pour nous, humains, le hasard est un événement qui se produit avec une certaine probabilité et donc une certaine fréquence. Un événement rare ne se produira que très rarement. Et lorsque nous avons une série, ce n'est plus du hasard. Une histoire illustre parfaitement ce décalage. Lorsque Apple à inventer l'iPod, e les ingénieurs ont pensé à mettre un mode de lecture aléatoire, vraiment aléatoire. Et comme tout aléatoire, il y avait des séries. Et les utilisateurs se sont plaints de tomber trop souvent sur des morceaux qui avaient été joués peu de temps auparavant. Apple a donc introduit le shuffle, une version dégradée de l'aléatoire qui empêche une série de se produire et force un morceau lu à ne pas revenir avant un certain temps afin de respecter non pas l'aléatoire, mais une représentation biaisée de l'aléatoire. Dans notre cas, sur un grand nombre d'années, il y aura fatalement un moment où il y aura une série à un endroit précis. Surtout que les séries ont été trafiquées puisqu'on a cherché des séries sur différentes années à différents endroits. Donc oui, lorsqu'on pioche à droite et à gauche pour trouver un tueur séquentiel qui se déplace aux quatre coins du pays, on trouve une série. De la même façon, Lorsque nous cherchons un tueur séquentiel, nous cherchons alors une signature, et donc un mode opératoire similaire. Toute personne dans les mêmes conditions, mais ne tombant pas dans un fleuve, ne peut pas se noyer. Donc si on recherche des individus qui se noient, on trouve fatalement des noyés, et on trouve fatalement une signature. Si nous avons une représentation biaisée de l'aléatoire, il faut aussi en profiter pour noter que nous avons aussi un défaut de représentation des accidents. Nous pensons, à tort, qu'une succession d'événements ne peut pas être un accident, alors que c'est généralement l'inverse. Il se trouve qu'une catastrophe, comme la mort d'une personne, n'est que très rarement le fait d'un seul événement, mais d'une succession. L'accident arrive à l'intersection de tous les événements mis ensemble, à un moment précis, à un endroit précis, agissant chacun par accumulation. C'est la conjonction de tous ces événements improbables, qui font l'accident. Un jeune homme en soirée, en présence d'alcool, influencé par un groupe d'individus l'incitant à boire, puis un retour chez lui à pied, au travers d'une ville qui possède un fleuve ou un canal qu'il devra traverser à un moment ou à un autre, et nous avons tout ce qu'il faut pour arriver à une fin tragique. Parmi toutes ces personnes, la plupart arriveront chez elles sans encombre. Et d'autres pas. S'il y a eu un piège, ce n'est pas celui tendu à ces jeunes. Non, le piège est celui des proches qui ont vu des signes là où il n'y en avait pas. Des individus qui ont voulu, de bonne foi, croire que la mort de ces jeunes n'était pas un hasard et qui réclamaient la justice. Et lorsque la justice leur a apporté une réponse... Ce n'était pas celle qu'ils voulaient entendre. Ils se sont alors focalisés sur les éléments qu'ils avaient sous les yeux, en oubliant ce qu'ils auraient dû voir, mais ne voyaient pas. Il n'y a jamais de preuves suffisantes pour un individu en attente d'une confirmation. Tout comme un complotiste pour lequel il n'y a jamais assez de preuves provenant de la réalité véritable. On ne veut pas trancher dans le vif, avec une lame du rasoir d'Ocam. On veut que les choses soient cachées, alambiquées, masquées, truquées. Et si les preuves ne correspondent pas, on veut y voir un complot. Il n'y a jamais plus de preuves de complot que dans le silence. Le silence devient un aveu de culpabilité, une preuve par l'absence de preuves contraires. On n'a pas prouvé que c'était un accident, donc c'est que ça n'en était pas un. Mais on n'a pas prouvé non plus l'intervention d'un tiers. On n'a pas trouvé de GHB, mais le GHB ayant une durée de vie limitée, ça ne prouve pas qu'il n'y en ait pas eu. À partir de là, on ne trouve que ce qu'on cherche. À la lumière de cette interprétation, le sayal pousseur n'existe pas, mais n'est qu'une succession d'événements menant à une conclusion tragique. C'est la conclusion de la justice des hommes. Mais la justice a-t-elle été bien rendue Les enquêteurs ont bien fait leur travail. Cependant, il n'y a rien de plus normal qu'une série d'accidents banals transformés en séries anormales par notre trop grande capacité innée à reconnaître des motifs partout. En revanche, l'affaire a peut-être été mal communiquée. La politique et la communication ont très probablement pris le pas sur la bienséance qui aurait dû privilégier l'information des parents en priorité, au lieu de les abandonner dans leur deuil. Mais le vrai problème n'est pas là. La vraie question a été éludée. L'alcool. Cette histoire en est l'exemple le plus marquant. Nous avons trouvé un agent de l'ombre, mais nous n'avons pas désigné le bon. Nous sous-estimons très largement son effet et son implication dans les accidents de la vie. Nous pensons aux accidents de voiture, mais nous oublions les 10 à 20% des accidents du travail, les 50% dans les violences domestiques, son rôle dans les viols, dans les suicides, dans les homicides, dans les agressions, qu'on soit agresseur ou victime comme nous venons de le voir, dans les cancers et maladies cardiovasculaires. En attendant, cette histoire nous montre que nous ne sommes pas les mieux placés pour juger notre propre situation, notamment lorsque nous supportons la douleur du deuil. Nous sommes alors prêts à suivre la première idée venue et nous enfoncer dans l'erreur de jugement par tous les biais possibles et imaginables. Il convient alors de trouver la force de prendre du recul. si nous en sommes capables. Mais ceci est une autre histoire.